c'est le moment de mettre les bouchons le moment de l'oreille comme si ça. Si vous voulez vous protéger, c'est le moment. Voilà. Donc ça, un exemple. On peut se servir de, de ça comme ça. On a choisi typiquement ce modèle de carte pour le son que ça produit. Euh, on essaye de se différencier. Donc moi, j'ai récupéré tout l'univers un peu de jazz. trucs jazz, quoi. Tu c'est le jeu du jazz. Par exemple, toi, de swing. Tu parles, tu parles, tu parles ce que j'ai beaucoup aimé avec cette cymbale, c'est la, la couleur. Tu vois, le truc un petit peu usiné comme ça, ça, je trouvais ça sympa. Alors moi, en fait, je suis pas très branché matos, pour tout avouer. Moi, j'ai choisi celle-là parce que euh, je trouvais assez jolie, en fait, avec les trous. Je trouvais ça euh, chouette, tu vois. C'est vrai que c'est aussi moins lourd, du coup, à porter. Donc, pour Jay, notre backliner, je trouve que c'était plutôt sympa. Lui, il a pris le, le, le côté un peu plus rock. Hey, salut J'ai opté pour toute la série euh, à custom. Et alors, ça, c'est bien pour faire des trucs plus. Euh... Mais c'est vraiment... Ah, non, vraiment il... que du coup, c'est la première fois que je fais ça, c'est hyper jouissif en ah, fait C'est hein. ça hey, Moi aussi, je veux faire des trucs cool dans le show. Pourquoi c'est toi qui a tous oh, les trucs cools Regarde, toi, tu fais ça Ça, c'est pas cool Ça, ça doit être jouissif de couper des baguettes. J'avoue, donc par exemple, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'utilise en concert pour faire des, des, des shabalas au-dessus de 460 à la noire. Impressionnant, je sais. Moi, j'ai à peu près la même chose, mais en mieux. Voilà, donc on peut quand même en conclure que ces cymbales sont quand même relativement solides. Oui, voilà.